Il y a longtemps je marchais dans ce monde Loin de toi comme un aveugle Mais tu y as conservé mon âme Et tes yeux étaient toujours sur moi Jésus conseillé m'a enseigné quel chemin prendre et tu n'as pas permis et tu n'as pas permis que mes pieds fussent ébranlés car tu es un abri pour moi ne m'atteigne pas ainsi quand je te prie et autant qu'en tu m'entends Seigneur d'un chant de délivrance des délivrances Je viens à toi, Seigneur, et je dis en mon cœur ceci: te servir, te plaire et te craindre. Tous les jours de ma vie ici, bas Jésus, admirable. Tu as illuminé ma vie. Oh, quelle joie d'être à toi! Espérant te voir Jésus, m'entends, Seigneur, d'un champ de délivrons. Jésus-Christ, tu es un abri. Tu es abri pour moi. Abri sur de ma vie. Oh, Sans le grand Et son tôt. des morts. Toi, tu retiens des morts. Et ne m'atteigne pas. Que je promets. Je Seigneur je Jésus, toi ma, Seigneur, toi ma force, toi ma force Jésus Christ, tu, tu m'entoures Seigneur. Seigneur Alléluia. Mais quand je me sens très faible, Jésus, tu me tends ton amour. Oh sa de croix de oh oh oh de délivres. oh oh oh oh oh Seigneur, d un d un oh oh oh oh oh oh oh oh oh sens oh